Des élus et des agents. Les conséquences peculières de cette mise en cause peuvent être couvertes par un contrat d'assurance. Les garanties peuvent couvrir notamment les atteintes accidentelles à l'environnement, la délivrance d'autorisation d'occupation des sols des articles à l'organisme, etc. La responsabilité civile en qualité de propriétaire du meuble, la faute inexcusable et la faute intentionnelle, la lutte contre l'incendie et l'édifice menaçant en ruine. Les responsabilités liées à l'ensemble des compétences visées par les lois de décentralisation, etc. Afin d'optimiser les contrats d'assurance de la ville, un contrat spécialisé en matière, AFC Consultant, a procédé en 2010 à une analyse complète de ses garanties et a accompagné celle-ci pour l'élaboration de son des charges. Le contrat relatif à l'assurance en responsabilité civile, passé alors avec la SMACN, à l'issue d'une mise en concurrence arrive à échéance au 31 décembre 2016. Aussi, après étude de la sinistralité de la Commune, l'AFC Consultant a élaboré un nouveau cahier des charges et une procédure d'appel d'offres a été lancée pour désigner le titulaire de ce contrat de prestation de service. L'objectif visé par la Commune est de réduire le coût de son assurance qui résulte d'une part de la prime versée par application d'un taux à la masse salariale annuelle hors charge patronale. Et d'autre part, de sa sinistralité. La commune développe donc son auto-assurance en ne déclarant que des gros sinistres à son assureur. À ce jour, le budget de l'assurance en responsabilité civile s'élève à 68 540 euros. La consultation a été lancée sur le format suivant, procédure d'appel d'offres ouverte à une consultation au niveau européen en application des articles 67 et 68 du décret du numéro 2016-360 du 25 mars 2016, réservé à la profession d'assureur, tendance courtier, agent mandataire, entreprise d'assurance. Par allotissement, les prestations d'assurance donnant lieu à des familles d'assurance et la responsabilité civile en représentant une famille de prestations. Le contrat est passé pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2017, renouvelable tacitement dans la nuit de 4 ans. Les garanties de base ont été fixées dans le cahier des charges, les candidats en faire sur le montant des garanties, des franchises et des dispositions particulières des réserves ou des propositions alternatives. Une option a été demandée concernant les indemnités contractuelles versées au profit des enfants confiés à la vie. Les critères de sélection des offres ont été fixés comme suit. Valeur technique 60%. 40%. La publicité a été lancée le 3 octobre 2016 au butin officiel des marchés publics, les -A au Journal officiel de l'Union Européenne, gue -E, et sur la plateforme de dématérialisation de la vie à, à la date unique de remise des offres fixées le lundi 7 novembre 2016, trois prix ont été reçus dans les délais. Le représentant du pouvoir adjudicateur a procédé à l'ouverture des lignes et à l'enregistrement des offres le mardi 8 novembre 2016. La commission d'appel d'offres, qui s'est valablement réunie le vendredi 18 novembre 2016, a procédé à présentation de l'analyse réalisée par AFC Consultant au classement des offres par application des critères critères comme suit. Première, A S M A Deuxième, BHC Olgemine slash CDT Bretagne. Troisième, ATIAS-CDT-PNAS. Le représentant de, du pouvoir adjudicateur a contrôlé le même jour les pièces de candidature de l'entreprise du classé numéro 1 et a appelé celle-ci. Par conséquent, la décision de la commission d'appel d'offres d'attribuer le marché public correspondant à SMACN est valide. Les modalités de l'offre de la SMACN sont les suivantes taux de 0,18%. Sur la masse salariale, hors charge patronale, l'option retenue forfait de 592 euros. Les réserves portées ne contreviennent pas aux intérêts de la commune. Il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser Madame le maire à signer les pièces du marché correspondant, y compris les modifications en cours d'exécution de contrat qui surviendraient pendant cette durée. Il est donc proposé au conseil municipal. Vu le Code général et les territoriales, et notamment les articles L21-22-21-6, vu l'article 42 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 et les articles 67 et 68 du degré numéro 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux procédures d'appel d'offres ouvertes, vu l'article L. 310-1 et suivants et N 511 1 et suivants du Code des assurances qui conditionne l'exercice de la profession d'assurance à un de l'état, considérant l'avis public, pardon l'avis d'appel public à concurrence lancé par la commune en date du 3 octobre 2016 et les trois offres présentées à la date limite de remise des offres par le groupement ATS-CAPD-PNAS, la SMACN et le groupement VHS Ogenoux. Le slash cabinet Bretel, considérant le rapport d'analyse des offres et le classement opéré par la commission d'appel d'offres lors de la séance du 18 novembre 2016 et le choix de retenir l'option concernant les années et prix au profit des enfants confiés, considérant le délai d'agrément de la candidature en date du 18 novembre, d'autoriser Madame le maire à signer les pièces contractuelles du marché passées pour une prestation d'assurance responsabilité civile avec la SMACL Assurance dans le siège social. 141 à l'usage d'accord AND 79,031 pour une durée de 20 ans, 3 fois pour période équivalente du 1er janvier au 31 décembre, d'autoriser madame le maire à signer toutes les modifications contractuelles sur le nom en cours d'exécution du de contrat. Les crédits destinés au financement de cette dépense seront inscrits au budget, au budget et les exercices concernés. Vous avez en pièce donc les budgets de la commission d'appel d'offres et de la des une question Madame <coughs> ça devient franchi par quoi le dernier paragraphe de votre note, vous déclare que les grosses, c'est quoi les grosses? C'est pas une taille, je pense pas Non, c'est un montant. Oui, ce que je pense. Mais montant, c'est quoi ton montant Je ne sais pas. Bien, ok, vous Merci beaucoup pour la non-réponse. D'autres questions donc nous allons procéder au vote qui est contre, qui s'abstient, merci. Point 4, Société d'économie islamourienne, rapport d'activité au 31 décembre 2015, présentation, concession publique d'aménagement du compte-rendu annuel monsieur, M. Petr. Bonsoir Madame le maire, bonsoir mes chers collègues, bonsoir Mesdames, Messieurs. Alors, euh, cette délibération, Société d'économie islamourienne, rapport d'activité. Présentation et concession publique d'aménagement contre L'article 1524-5 du Code général des collectivités territoriales de prévoit que les représentants au conseil d'administration d'une société d'économie mixte présentent au moins une fois par an un rapport écrit sur l'activité de la société. De même, dans le cas de la concession publique d'aménagement relative aux aménagements de centres anciens, un bilan doit retracer les réalisations de l'exercice. Il est donc demandé au conseil municipal de prendre en acte du rapport d'activité au titre de l'exercice 2015 et du bilan de la concession publique d'aménagement. Il est demandé au Conseil municipal de prendre en acte du rapport d'activité présenté au titre de l'exercice 2015 et du bilan de la concession publique d'aménagement. vous pouvez le constater, c'est un gros acte. Ensuite, vous avez aussi remarqué qu'il y a deux parties dans cette libération. Une partie qui concerne le rapport d'activité de la Sénivale et une partie qui concerne la concession publique d'aménagement. On les a mis ensemble puisque c'est pas bon taxe, ça ne va pas sembler poser de problème. Euh, donc très rapidement, vous avez eu tous les documents. Au niveau de l'activité de la Sénivale, vous avez pu constater avec le rapport d'activité, le rapport d'activité lui-même et les comptes. Euh, donc je vous rappelle qu'il y a une légère perte de 85 000 euros. Euh, cette perte est équivalente à celle de l'an passé et elle s'explique principalement par une dotation aux amortissements qui est relativement importante puisqu'elle est de 320 000 euros. Euh, cette perte est largement compensée par les fonds propres de la Sénégal qui s'élèvent à plus de 9,5 millions et demi et euh, il y a 1 million de réserves et 2,2 millions de reports à nouveau, c'est-à-dire les résultats positifs qui sont disponibles. Ça, c'est en ce qui concerne l'activité de la CIPA. En ce qui concerne le bilan de la concession publique d'aménagement, CPA, donc vous connaissez vous vous le contenu, mais je vous le rappelle rapidement. Il s'agit de l'ingénierie, donc là, c'est l'OPARU et les acquisitions en concession, l'aménagement des espaces publics et enfin euh, les opérations RHI qui sont terminées. Je rappelle que depuis 2003 jusqu'à fin 2016, il y a eu 19 millions de dépenses dont 7,7 7 millions d'aménagements. Et il y a eu pour plus de 5 millions d'acquisitions. Vous avez pu constater dans les détails, par exemple pour les voitures, il y avait 15 nouvelles attributions de subvention qui ont été décidées. Pour les façades, par exemple, 21 nouvelles attributions qui représentent 42 façades réveilles. Voilà. Donc, on va de Des questions particulières non. Monsieur Géraud quelque chose. Alors, je vous rappelle est que l'île Lena voilà, a été portée exclusivement par la Sénivale suite au retrait de Poste Habitat. Donc, euh, suite au retrait de la Poste, euh, les gestionnaires de l'époque, M. Géraud et M. Pignel, ont décidé de porter seul avec la Sénivale. Euh, ce, ce projet qui était très très beau, puisqu'il s'est à 4 millions 8 à peu près, donc ce qui fait que ça a été euh, très difficile pour la Sénégal. Voilà. Et vous donnez cette précision, parce qu'on me parle, on parle régulièrement de la poste, la poste s'est retirée et vous avez décidé de poursuivre seul. Bon, attendez, euh, il n'y a pas si longtemps, on parlait encore que la négociation était cours avec la poste. Tout à fait, je vous parle de post-habitat, monsieur. Ah, pour les logements Oui, Oui, pour la construction du bâtiment, qui était lourd. un projet, très très lourd pour la CD. La ville a besoin de logements. Pour la post, que la que que je... pour la post rien n'avait été fait, c'est madame le maire qui a re-registré, qui revenir. ne venait pas. Je me permets, quand vous revenez, vous nous avez laissé croire qu'il y avait des. Des accords avec la poste, la poste s'était retirée, purement et simplement. Donc, oui Est-ce que c'est pour cette raison que le nombre de dossiers portés par lopa en 2005 était en, en forte baisse C'est à cause du coût financier euh... Non, c'est juste qu'il y a eu moins d'opportunités, moins de... Oui, oui, bien sûr. Donc il y a eu moins de besoins en 2015 dans le cadre de l'OPRU, moins de demandes, moins de besoins. De et euh, et vous, vous, vous venez de dire que le, la Poste venait euh, allait s'installer dans l'ivoire Alors la Poste vient comme locataire. N'achète pas. On n'achète pas. Elle s'est retirée simplement. Donc là aujourd'hui, nous négocions l'installation de la Poste, mais ça sera en location. La poste ne peut pas acheter sur les données. D'accord. Et ça, c'est définitif. C'est signé. Je veux dire, c'est signé, c'est ah, définitif. C'est pas, pas, pas définitif et c'est pas signé puisque nous sommes en négociation. D'accord. Donc, il y, a, il y a des travaux d'engagement. Il y a. Euh, voilà. En fait, rien n'avait été fait. C'est pour ça que nous n'avons nous, nous pas trouvé de, de, ni de projet, ni de signature, ni d'engagement. De et parce que nous avons découvert que la poste était retirée purement de 5%. Et les, les aménagements euh, risquent d'avoir un coût. Est-ce qu'on a une idée de, du coût de, des là où aménagements Là, intervient euh, la négociation parce qu'il y a des aménagements spécifiques puisqu'il y a la poste euh, banque et la poste service. Voilà. Donc là, aujourd'hui, les services techniques de la mairie sont en train de travailler avec la poste pour savoir comment organiser l'installation parce que nous avons réceptionné euh, le bâtiment mais brut hors euh, le logement. Les logements mais le bâtiment brut, il est là maintenant est questions d'aménager, comme vous le savez, avec euh, euh, l'électricité, l'Internet, euh, la fille, etc. Donc ça demande un partenariat qui n'a jamais été fait au que puisque la poste s'était retirée, un partenariat avec nos services pour savoir comment on va organiser ces installations là, euh, très particulières et très techniques. merci. Euh, point 5, concession publique d'aménagement, avenant ah M. Déno. Alors, cette avenant c'est pour faire le lien entre deux opérations euh, d'OPARE. OPARE, c'est l'opération programmée d'amélioration de l'habitat, en région fait, urbaine, c'est toutes les rénovations qui se font dans le lieu de avec des subventions euh, qui peuvent être pour la, pour la ville et pour les parties. Alors, pour maintenir le dispositif transitoire actuel en place entre deux OPA, nous c'est les opa et, et pour mener à bien les actions de clôture de la convention publique d'aménagement, il est proposé de prolonger la durée de la convention, qui était jusqu'au 36, jusqu 36 2017, au lieu du 30 12 2016. En effet, après le décisionnement de la poste habitale, le poste conseil post d'administration de la CNU à la date du 14 novembre 2013 a décidé de réaliser l'opération de Guido Elena en propre, c'est ce que vous avez à maire, et de ne plus l'intégrer dans le périmètre de la CPA. La CPA, c'est la possession publique d'aménagement. De plus, la ville de Valoris a la volonté de poursuivre l'action engagée et de redynamiser euh, le renouvellement <coughs> européen pour sa historique, c'est ce que je vous disais, il y a une nouvelle action européenne qui est prévue et on veut. Cette volonté sera mise notamment par la mise en place d'un nouveau contrat de ville avec une nouvelle opération Pour profiter de la connaissance active par l'équipe opérationnelle actuelle qui a réalisé la première opération RU, il a été convenu de faire réaliser les études pré-opérationnelles de l'opération RU par l'équipe en place et d'intégrer son coût dans le bilan global de la convention publique d'aménagement. C'est-à-dire que l'image actuelle sera fait par ceux qui si ont le travail, c'est ceux qui le connaissent le mieux. Il a donc demandé au conseil municipal de se prononcer sur la prorogation jusqu'au 30 juin 2017 de la concession publique d'Alétal. Donc, les y a un conseil sont qui est pour, qui s'abstient ici. Point 6, convention équipe commune, rendu selon le fait de ce alors, dans le cadre de l'organisation du concert ICFM 2016, la prise en charge financière du transport des artistes incombait directement à la ville de valois golfe En l'absence de régie d'avance de la ville pour cet objet, du compte tenu de l'avantage financier apporté par la rénovation directe des billets par Internet, le paiement des billets a été effectué par la régie d'avance de l'équipe du tourisme. La somme correspondante s'élève à 4 833,60 euros à rembourser à l'Épique du tourisme. Cette dépense est prévue au budget municipal de la ville, bien entendu, et le remboursement à sur la, la base de la vie des sommes à payer après émission du titre de recette par l'éthique du tourisme. Il est donc demandé au conseil municipal de prévoir le remboursement de la ville à l'équipe du tourisme de la somme de, France, de la somme de 483,60 euros correspondant à l'avance consentie par l'éthique du tourisme pour l'achat du titre du transport des artistes dans le cas du conseil municipal 2017. Et d'autoriser Mme le maire à signer ce document à intervenir. Il y a une Donc, qui est contre Qui s'abstient d'ici Point 7, action de stérilisation des chats, convention la et la maîtrise des populations féminines et libres est sous la responsabilité des communes, L article 120 du règlement sanitaire départemental. Elle nécessite la stérilisation chirurgicale des sages, chats, et libres, avec le concours éventuel des associations de protection animale. L'association vétérinaire pour tous 06 est titulaire d'un marché public lancé par le conseil départemental pour stériliser les chats sur l'ensemble du département. Le conseil départemental, dans ce cadre, finance la moitié de l'association de stérilisation. La ville a eu une convention tripartite avec l'association Amitié et Solidarité Animale, ASA, visant à mettre en œuvre son action de stérilisation des chats L'ASA a été dissoute le 25 mai 2016. Il convient de conventionner avec une autre association. Pour poursuivre cette action, la Ville souhaitait donc établir une nouvelle convention avec l'Association vétérinaire de 06 et y associer l'Association du Code du Chat libre pour sa reconnaissance du secteur. Ce projet de convention fixe les modalités techniques, organisationnelles et financières de ce partenariat. Elle propose en outre une campagne de stérilisation des chagrins en centre propriétaire à l'intention des communes des Alpes maritimes avec le soutien financier du Conseil départemental des Alpes maritimes. Les territoires facturent la prestation à la commune de la façon suivante. Castration, 17,56 euros, hors taxe. Ovarie Commune, 31,35 euros, hors taxe. Ces conditions particulières me concernent qu'un nombre limité de sujets. Au-delà, le tarif appliqué est de 35,12 euros hors taxe pour la gastration des mâles et 62,70 euros hors taxe pour les femelles. Il est donc demandé au Conseil municipal d'autoriser Mme le maire à signer la convention tripartite 6 juin. Des questions ouais. Qui est contre Qui s'abstient Merci. Point 9, association établissement public, versement la compte. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Tarif, comité d'entreprise, conventionnement. La ville de val refugio a mis en place une saison culturelle qui débutera en mois de septembre 2016. Il ira jusqu'au mois de juin 2017. Les spectacles programmés sont donnés dans les locaux de l'espace loisir Francis six sujets au octobre. Dans ce cadre et afin d'étendre le public et les partenaires de la salle à un large panel de participants, à des tarifs attractifs, la ville souhaite conventionner avec des comités d'entreprise ou professionnels et demander au conseil municipal d'autoriser Madame le maire à signer les conventions ou tout autre document utile à la mise en place de ces partenariats. Des questions oui. Qui est contre Qui s'abstient Merci. Point 9, Association et établissement public, la d'apport <coughs> de subvention en 2017, Alors, compte tenu des demandes ah. de subventions reçues pour l'année 2017 et des besoins de financement exprimés par les ah. associations concernées, il est proposé au Conseil de voter les avances sur subventions 2017 suivantes club 6 000 euros, Valisauréa Club 10 000 euros, Un Comité d'Andéga 10 000 euros, Football Club de Golf-Jean 20 000 euros, Stade de Valoris 15 000 euros, Azuréa Club golfe jean Valoris 50 000 euros, Comité d'action sociale du personnel 50 000 euros. Concernant les subventions à Azuréa Club Jean-Lépin Valoris et au Comité d'action sociale du personnel, une convention vient fixer les modalités de versement et d'utilisation de l'avance dans l'attente de la convention d'objectif 2017. S'agissant du stade de Valois, le versement sera conditionné à la présentation de l'ensemble des pièces sollicitées et prévues dans la convention 2017. En outre, il est proposé, afin de couvrir le besoin de trésorerie des établissements publics de la ville, de voter les avances sur subvention de 2017 suivantes CCAS 300 000 euros et PIC du Tourisme 200 000 euros. Le versement de la subvention à l'équipe du tourisme s'entend dans le cadre de la convention de gestion pour l'exercice de la compétence promotion du tourisme proposée par la CASA dans le cadre du transfert de cette compétence au 1er janvier 2017. Il est demandé au conseil municipal de décider d'octroyer aux associations et établissements publics communaux les avances sur subvention 2017 conformément au rapport. D'approuver les conventions relatives à l'avance sur subvention à passer avec à Club, au Golfe, Jean Valoris et le Comité d'action sociale du personnel et autorise Mme Le Maire ou son adjoint délégué à les signer. De dire que la charge correspondante sera constatée sur l'exercice 2017 au compte concerné du chapitre 65 du budget principal. Question euh, Je voulais savoir, je... Dans une réunion, nous avions parlé justement sur le stade de cette fameuse subvention de euros qui était sujetti à des documents que vous aviez demandés, pour savoir si l'association avait des de vous donner des documents ou si à ce jour vous avez toujours bien obtenu de la part de l'association et où vous allez être à peu près avec le stade de réunion. Ouais. Alors, euh, tout d'abord, j'ai écrit deux lettres. Je vous je crois, à cette association que j'ai avec moi. Euh, la première. La deuxième était un rappel, on fixait la date du toit auquel on voulait avoir ces documents. Cette date du toit, c'était le 3 octobre. Bon, voilà, ça fait un petit moment déjà. Euh, la première lettre demandait euh, les documents suite à l'audit du trésorier public, les documents qui étaient importants. Euh, et euh, ces documents que j'ai demandés, c'était ce que demandait dans le titre de le trésorier inventer et rien ajouter de plus. Euh, à ce jour, euh, rien ne nous a été encore euh, donné concernant tout ce qui est. Oui, il avait pas eu plus de rapports et de rencontres avec le président, l'équipe dirigeante. Non, il a demandé à me rencontrer la semaine prochaine, donc ça va être fait. Entre-temps, la cohésion sociale est intervenue, donc demandons qu'on accompagne cette association. La déléguée du préfet doit les rencontrer également. Après, voilà. Nous, pour la subvention restant due, c'est bloqué, dans la mesure où on n'a pas les documents. Qui étaient... On reste vraiment sur notre décision d'avoir une lecture très claire du bilan. Euh, je vous... On avait demandé également le, du, la copie de l'audit concernant le stade de foot. Pour l'instant, on ne l'a pas reçu. Est-ce que vous pourrez nous le, nous le transmettre En étant, on ne peut problèmes. pas le fournir parce que l'audit n'est pas complet dans la mesure où on a vu euh, le, les années de le 2012 à 2014 encore Donc, la FIP va saisir l'association euh, pour avoir ses bilans. Les bilans sont absolument nécessaires pour comprendre ce qui ce qui s'est passé ensuite vu que vous appuyez beaucoup sur l'audit pour qu'on puisse juger en connaissance de cause on en a besoin aussi, on peut très bien comprendre oui. que c'est sur qu'une sur qu période partielle et que ça ne couvre pas 2012 et 2014 mais oui. avoir lecture de cet audit est quand est même primordial pour les, les, les conseillers municipaux c'est à dire un rapport a été fait dans la deuxième partie des bilans qui ont été demandés mais ça ne ne concerne pas la totalité de ce qui a été demandé par la commune. Donc on attend d'avoir la totalité pour vraiment apprécier de la situation comptable et financière et de l'équilibre de, de, de ce club. Après, enfin, sur cette délibération, je voudrais parler des, de toutes les associations et de la politique associative en général, et pas, et pas d'une en, en particulier. Et, euh, mmh. Bien sûr, je suis favorable à, à ces avances qui sont voilà, une habitude qui permet aux, aux clubs et aux associations qui ont des employés, notamment, de fonctionner plus facilement. J'aurais aimé, on en, est, on en a déjà discuté, mais j'aurais aimé qu'elle soit discutée plus en détail au sein d'une commission attribution des subventions. Alors, on en a parlé au sein de la commission finance. Mais je pense que nous aurons à gagner, comme dans toutes les autres villes, en fait, de créer un service municipal vie associative D'établir une charte des associations avec des critères précis, des, des objectifs, euh, des subventions, un personnel, euh, un personnel municipal euh, dédié à, à ces questions-là. Donc euh, voilà, c'est un vœu que je formule à l'occasion de cette, euh, cette euh, délibération. Ce que je voulais rajouter, si que après, ces avances, je sais très bien, pour fonctionner en école, ce sont que des avances aux subventions. C'est-à-dire que ces subventions. Il va y arriver un moment très proche à mon avis où ça ne sera pas suffisant. ne en fait, pas suffisant. Dans, les, dans les associations, on va pouvoir se poser des questions. Qu'est-ce qu'on va faire Parce qu'effectivement, risques euh, oui, ne sont, sont pas suffisants pour le fonctionnement. Et donc, on, sera, on va se poser des questions. Qu'est-ce qu'on va faire, faire On faire des équipes pour je des pour la mienne, ça va devenir très compliqué sans parler. Ça va devenir très compliqué, sans parler. Alors c'est vrai que ces avances nous permettent d'avancer dans le temps, mais on, on se retrouve dans cette avance sur la subvention 2017, ce qui veut dire que dès le mois de mai-juin, on est passé, on a éclusé la, la subvention, et c'est toujours très difficile d'arriver à joindre les deux bouts. Arrivé en fin de oui. saison, ça tendance à, à se creuser. Et, je vous le dis, pour voir, euh, on se pose des questions. Euh, Peut-être que ce que dit M. Je ne pas le coup faire une commission, enfin, une, une réunion, on en parler, mais pourquoi pas euh, Parce que je pense qu'on est tous, on est tous, euh, plus du moins, je vois pas ça que ça s'est mais on est tous dans la même enseigne. Effectivement, en plus que, par exemple, la Zuréa, c'est une fonction des résultats. Hein, vous savez, c'est l'année des déplacements. C'est compliqué. C'est pour ça que nous avions euh, augmenté la subvention hein, pour les aider à bien fonctionner, d'autant que les résultats sont excellents, Et donc ça méritait de, de les soutenir euh, financièrement. Effectivement, s'ils si, euh, continuent à bien euh, jouer, euh, là, c'est une association qui méritera qu'on s'interroge sur la possibilité d'augmenter, et d'augmenter très fortement la subvention. Voilà. Ça, c'est des choix euh, politiques, mais surtout financiers. Parce que là, ce sont des, des, des subventions très très lourdes. Hein, parce que la subvention peut être amenée à doubler. Donc, euh, c'est vrai avec des aménagements. Parce que là, nous sommes contraints à nous mettre et à mettre le stade euh, à nous. Donc c'est un engagement financier considérable. Donc ça c'est quelque chose qui effectivement nous aurons un débat ensemble. Oui, je voudrais juste rajouter quelque chose. Je pense que euh, on, est, on est tout à fait à l'écoute des associations puisque d'abord la preuve en est c'est qu'on délibère, je crois que tout le monde sera d'accord sur cette délibération, euh, on fait déjà une avance à ceux qui le demandent. Vous avez, par exemple, le ski club. Il est évident que le ski club il fonctionne maintenant, il va pas fonctionner cet été. L'association ski club demande 6 000 euros, euh, 6 000 euros, ils ont 7 000 euros de, de demande, euh, on va leur raconter, mais hein, on leur donne 6 000 euros. Donc je pense que c'est un exemple, et les autres aussi, euh, on est à l'écoute. Maintenant, si à un moment donné, une association, on va donner, euh, on, on votera le budget euh, bien avant, on fera une deuxième partie qui sera s'il faut mettre un petit peu plus, je crois qu'on est dans le dialogue, il n'y a pas de problème. Il faut rajouter 5 ou 10 euh, on verra ça avec Madame le maire, je ne pense pas que ça sera euh, un problème, puisque quand on a voté les subventions, les subventions sont données. Voilà. Donc je pense, que, je voulais juste souligner, on est très à Et après, pour, les, pour le futur, on verra bien, on s'adoptera et on aura un choix politique. On fera qu'ils en bien sûr. Donc, un... Alors, pour répondre partiellement à M. Fancou, pour votre intervention précédente, il faut vous dire que nous avons des conventions et des objectifs. On ne donne pas des subventions de cette importance sans poser des objectifs et des obligations de résultat. Il est bien évident que si nous avons stoppé sur le de Valorise, c'est qu'on attend euh, quand même un engagement et Comment dire Je suis d'accord avec vous qu'il y a certaines conventions d'objectifs avec certaines associations, pas avec toutes déjà. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est qu'en fait, la, la ville pose... Je veux dire, la subvention, c'est pas automatique pour une association. C'est quand la, la ville, la puissance publique, a envie d'aller dans un certain sens, a envie d'appuyer une certaine démarche, une certaine dynamique. Et c'est ces principes-là qui seraient intéressants, intéressants de poser dans une charte. Et ensuite, dans les conventions avec les associations, on voit comment on le décline. Et ça, alors, avec certaines, c'est obligatoire, et on voit même que c'est souvent un exercice obligé. Enfin, quand on lit la convention avec euh, avec mon club de cœur, avec le basket, on voit très bien que c'est assez éloigné des réalités du club, dans le sens où tous les objectifs sont des objectifs de formation, alors qu'on sait que le gros de, du, du budget de fonctionnement du club va à l'équipe première. Vous, voulez, vous venez de le rappeler justement, d'ailleurs, Madame Saluti, si l'équipe première venait à monter en nationale l'année prochaine... Ce serait un choix euh, financier important pour la, pour la ville, très important. Est-ce qu'on soutient Est-ce qu'on ne soutient pas Mais vous disiez que c'est un choix financier, c'est un choix politique, mais c'est surtout un choix financier. Je dirais que c'est l'inverse, en fait. C'est surtout un choix politique, dans le sens où, quelque part, on veut aussi appuyer. Ça va être la question. Est-ce qu'on favorise le sport amateur, le sport loisir Est-ce qu'on veut du sport professionnel dans la commune Est-ce que l'argent public doit aller au sport professionnel Est-ce qu'on veut plutôt... Donner cet argent au club, dont le basket, pour développer euh, des activités avec les enfants, etc. C'est toutes ces questions qui font se poser, d'où l'intérêt de la charte euh, associative et, de, et de, de cette commission et de cette organisation de la vie associative euh, qu'on n'a pas... Les ados, il faut bien les encadrer, Il faut commencer une formation, une pédagogie très chaleureuse dans tous les domaines, que ce soit le foot, que ce soit le tennis, que ce soit le hand, etc. Notre priorité est véritablement la jeunesse. Mmh. Ça, c'est inscrit dans l'art et c'est quelque chose qui guide nos choix. Après, lorsque nous avons des résultats aussi performants que le basket de le Juan, c'est vrai qu'il va falloir se poser d'autres questions. Et les questions qui, dans les solutions, euh, vont engager le financement, le marché. Voilà. Et comme vous le savez, tout est l'affaire d'arbitrage et de choix de fonds. C'est-à-dire euh, doubler une, une subvention, ce n'est pas rien. Surtout quand c'est la première subvention de la ville qui est voilà. déjà trois fois plus importante que la deuxième association de la ville. Avec le... On aura l'occasion d'en reparler parce qu'ils ne sont pas encore champions. Hein. Ils n'ont même pas fini les matchs à C'est vraiment satisfaisant de voir une équipe dans cette réussite-là. Parce qu'ils sont volontaires, ils sont bien sûr, bien sûr. véritablement très performants. Alors vraiment, je que c'est une grande fierté pour la commune. Euh, surtout qu'ils ont déjà repris leur budget. Nombreuses fois pour une économie <coughs> euh, très importante et malgré cela, donc c'est un exemple, c'était à la fois une ambition, mais c'est aussi, ça devient un exemple de bonne gestion de tourisme. Mmh. Donc nous allons voter qui est contre, qui s'abstient, merci. CASA, transfert de la compétence tourisme en a de gestion provisoire. Par délibération du 4 novembre 2016, le Conseil municipal a acté le transfert au, contraire au contraire de la CASA de la compétence relative à la promotion du tourisme dans la création d'offices de tourisme et zones d'activité est, est à approuver les principes relatifs à la mutualisation concernant les offices du tourisme intercommunal. Considérant que la loi numéro 2015 15 du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale qui est par le public, la loi Nôtre, a obtenu un renforcement des compétences de l'intercommunalité, considérant qu'à compter du 1er janvier 2017, les missions actuellement communales en matière de promotion du tourisme, donc la création d'office de tourisme, seront rattachées au bloc obligatoire des communautés de communes et communautés d'agglomération au sein de la compétence des économique. économiques. Conséquemment, ainsi, au fil de l'article l, l 134 du code du tourisme, tel que modifié par la loi d'autre, la communauté d'agglomération Sofia Antipolis-Casa sera le de droit à compter le 1er janvier 2017, en lieu et place de ces communes dans les, dans les conditions prévues par l'article l 7 5 du CGC. La compétence en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des zones d'activité. En matière de promotion du tourisme, dont la création d'hôpitaux de tourisme. Considérant que ces dernières compétences retrouvent uniquement les missions régaliennes de l'hôpital du tourisme, à savoir accueil, information, promotion du tourisme, coordination des interventions des partenaires en développement touristique. Considérant que conformément à la loi de à l'occasion du transfert de cette compétence, les hôpitaux du tourisme, les communes touristiques et les nations classées de tourisme, seront transformés en jour la formation du tourisme, tourisme intercommunal, sauf lorsqu'ils deviennent le siège de cette office du tourisme. Considérons que par la délibération CC 2016.058 du Conseil communautaire du 27 juin 2016, la Casa a décidé de se doter au titre de ses compétences obligatoires de la compétence relative à la promotion du tourisme dans la création d'offices du tourisme et zones d'activité touristique, de modifier ces statuts en rajoutant à l'article 1.1.1 des dix statuts, promotion du tourisme dans la création d'offices du tourisme et Zone d'activité touristique. De plus, le Conseil communautaire de la CASA, considérant que le transfert de la compétence promotion du tourisme dans la création d'offices du tourisme ne concerne pas la totalité des missions exercées par les offices de tourisme, et que les contours de cet exercice sont spécifiques à chaque office du tourisme. Considérant que le contenu législatif et réglementaire lié à ce transfert de compétences n'est pas encore stabilisé, à trois mois de sa date effective, et qu'il me sera ainsi nécessaire d'en affiner la délimitation du périmètre financier et en ressources humaines. Après ce transfert, pour mettre en place l'organisation intégrée et opérationnelle, considérant qu'afin d'assurer la continuité du service public, il conviendrait d'adopter le principe de mandat provisoire, à titre transitoire et exceptionnel, considérant que les conventions peuvent être ainsi. Être conclu entre la CASA et ses communes membres concernées afin de préciser les conditions d'exercice de provisoire par les communes de mission relevant de la compétence, promotion du tourisme, dont la création d'offices du Considérant que l'exercice provisoire de mission relevant de la compétence touriste concernée par le transfert s'effectuera pour le compte sous le contrôle et la responsabilité de la CASA. Considérant que les communes ne perçoivent aucune rémunération, au titre de l'exécution de la présente convention, considérant que de l'ensemble des dépenses effectuées par la commune, dans le cas de la CASA, à cette compétence, sera acquittée par la commune puis remboursée par la CASA, considérant que le financement de ces remboursements sera effectué par la demande sur résolution de compensation. Par délibération de 60 2016 a approuvé le principe de mandat de gestion provisoire donné par la CASA à ses communes membres concernés pour l'exercice de la compétence promotion du tourisme dans la création de l de tourisme à compter du 1er janvier 2016 pour éliminer d'un an renouvelable, ainsi que les pertes de la convention de gestion provisoire à intervenir avec les communes jusqu'à il est en conséquence proposé au Conseil municipal de donner une suite favorable au principe d'un mandat de gestion provisoire donné par la CASA pour l'exercice de la compétence promotion du tourisme, dont la création de fiches du tourisme à côté du 1er janvier 2017 pour une durée d'un an renouvelable d'approuver les termes de la promotion de gestion provisoire et d'autoriser à signer la convention ainsi que les récents à l'exécution de la police. Euh, euh, oui. euh, euh, donc, si j'ai bien compris, la Gaza, dans la mesure où le dispositif de transfert n'est pas stabilisé, n'est pas finalisé, autorise les euh, communes membres à continuer d'exercer euh, la compétence du tourisme euh, au sein de chaque commune. c'est bien ça. Mais ce que je ne comprends, enfin, ce que je comprends moins, c'est euh, sous le contrôle euh, de la CASA, oui, c'est vas, pour le compte, sous le contrôle et la responsabilité de la CASA. C'est-à-dire que les services de chaque commune travailleront quand même pour la CASA. Non, pas du tout. C'est la, je la, la pas CASA supervise, mais chaque office du tourisme fonctionnera. Oh, euh, bon bon C'est-à-dire tout est très compliqué bon dans bon bon ce bâtiment. Bon voilà. C'est déjà... très, Donc, très je... compliqué. C'est très compliqué. Et c'est intervenu une modification de la loi euh, qui a encore compliqué un peu plus les choses dans la mesure où, à l'avenir, il semblerait que le défi ait le droit de refuser ce transfert. Souvent... Voilà. Donc, nous avons eu une circulaire aujourd'hui nous disant que si nous avions l'intention refuser ce transfert, il fallait délibérer avant le 31 décembre. La circulaire est tombée aujourd'hui. Voilà, euh, refuser le transfert euh, en totalité ou refuser le transfert de euh, la compétence sur tout, en fait, sur tout un domaine, sauf que euh, la loi n'a pas été votée. Oui, puis on a déjà commencé à transférer Alors, on, nous on nous a commencé avons la politique suivi, de la... Vie. Euh, voilà, Vous on avez pas un la moment... politique de la compétence touriste à la communauté d'agglomération. Donc tout le monde s'est mis en ordre de marche, à régler les petits soucis, les petits problèmes, d'inquiétude, de transfert, de contrôle, etc. Et lorsque nous avons fait tout ça, voter la délibération qui autorisait le transfert, et d'arriver une modification de la loi. Et aujourd'hui nous avons une circulaire, nous demandons de voter sur le numéro qui n'a pas été Donc ça vient de tomber aujourd'hui. Que devons-nous faire C'est la bonne question. Voilà. Ça concerne essentiellement les guides qui ont, ont renouvelé ou engagé ou qui sont classés euh, euh, station pour les stations touristiques. Donc nous nous avons engagé puisque nous avons déjà voté une libération qui nous autorisait. Voilà, donc c'est vrai qu'une fois qu'on a tout fait, tout bien préparé, tout bien rangé, pour bien que tout soit tout clair le 1er janvier, on dit, si vous le voulez, vous pouvez voter avant le 31, Alors que la bonne période. C'est un petit peu compliqué quand même. Hein. Je euh, voilà. Je vous l'accorde. Voilà. Merci. Merci. merci. Euh, donc je vous invite à voter. Qui est contre, qui s'abstient, merci. Point 11, communauté d'agglomération sociale anticole transfert de la compétence de zone d'activité économique, création, aménagement, entretien, gestion de zone d'activité économique. Dans le cadre des transferts de compétences prévus par la loi Et euh, la communauté d'agglomération devient compétente en matière de développement économique. Il convient donc aujourd'hui, conformément à l'article L51-17 du Code général des collectivités territoriales, de décider du transfert de cette compétence à la l'ACACA. Vu la loi numéro 25-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République de Nôtre, vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles l 521 17 et L5216-5, vu la délibération du Conseil communautaire de la communauté d'agglomération Sophia typho Numéro 20.06.046 du 10 juillet 2006, portant définition de l'intérêt communautaire, et la délibération du Conseil communautaire de la CASA numéro CC 2016.146 du 24 octobre 2016, portant sur la prise de la compétence ZA2, création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité économique. Considérant que la loi euh, 2015 tirée 991 du 7 août 2015, dit loi NOTRE, a opéré à un renforcement des compétences de la de considérant que la notion de zone d'activité ne fait pas l'objet d'une définition d'État, et qu'il a été convenu de l'apprécier au regard de la réalité de sa traduction sur le territoire de la CASA par un faisceau d'éléments dont notamment l'initiative volontéométrique d'ouvrage public de la zone d'activité un espace déjà déclaré d'intérêt communautaire, à la date du transfert de la compétence, traduisant la volonté d'un développement économique coordonné, une vocation économique affirmée par les deux plans de PLUSCOT, une production issue d'une opération d'aménagement, exemple coopération SOFIA, Antipolis, NAE, Communal, Lotissement, etc. Une superficie, un élément ensemble, rassemblement de plusieurs établissements, considérant que certains... Ces espaces situés sur le 1 de la Kazan ont une superficie de cohérence thématique que les documents d'urbanisme les identifiant comme des espaces à vocation économique et, et qu'une volonté publique s'est exprimée. Considérant que ces éléments entrent dans les champs explicités par l'article de 16-5 du CGCT, considérant que ce transfert de l'état implique la suppression de l'intérêt communautaire pour les zones d'activité qui ont pu être déclarées à ce jour, de sorte que ces zones, constitue désormais des zones d'activité économique communautaire, ce qui est le cas pour la commune de Valoris, pour le secteur Saint-Bernard. Considérant que les zones d'activité répondent aux faisceaux d'éléments précités, considérant que la délibération du Conseil communautaire de la CASA, CC 2016.146 du 24 octobre 2016, portant sur la prise de compétences de l'EDAE, création, aménagement, entretien, gestion de zones d'activité économique, a déterminé des zones d'activité économique sur son périmètre. Considérant que chaque zone transférée devra être définie par une délimitation géographique et d'objets afin de distinguer chacune d'entre elles. considérant que la CASA a notifié à la le 3 novembre 2016 la délibération suffisée selon les modalités prévues par la Routine L51-17 du politique Général de l'Électricité territoriale afin que le Conseil municipal se prononce par délibération concordante sur ce transfert de compétences. Considérant que le conseil communautaire a délégué au bureau communautaire la définition du matériel précis des zones d'activité transférées pour l'avenir, la détermination des zones d'activité transférées. Il est donc proposé au conseil municipal d'après du transfert à la carte, de la compétence, création, aménagement, la gestion, des zones d'activité économique. Oui, sur le principe, je ne suis pas du tout opposé à ce, à ce transfert de compétences. Toutefois, il ne semble pas raisonnable de signer un, un chèque en blanc sans connaître ni la liste ni la délimitation des zones transférées. Donc c'est juste pour ça que je m'abstiendrai sur cette euh, délibération. Cas, cas, ah bah, sans, bah au moins, voilà, j'aurais expliqué. <rire> ah bon, il faut quand même voter. est Ça se merci. Donc, nous euh, avons terminer ce conseil municipal. Je vous souhaite de très belles fêtes de Noël, en espérant que vous n'allez pas vous retrouver trouver pour voter une fois de plus sur le tourisme. Je vous remercie de votre attention et bonne soirée.